Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 340 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'y veut bien démarrer voilà <rire> qui s'appelle euh, j'ai oublié le nom voilà vous l'avez lu on s'en bat les couilles c'est un truc genre jet racing euh, voilà c'est un, un jeu qui semble être un jeu de course et on va jouer euh, bah, un race, single, en mode single, hop, je vais pas avoir sûrement besoin de manette, ça ne sert à rien, on va jouer, ah j'ai, il y avait Game Tip mais j'ai pas choisi, on va jouer le premier, la première course, c'est parti, hein. putain j'ai joué Racing Extreme, Jet Racing Extreme, ouais c'est ça le nom jeu, je démarre des jeux, je vous ai dit, en fait je les installe juste pour vous quoi. Je Les installe, je me dis, je vais les démarrer, puis on verra bien ce que ça donne. Putain, trop de son par contre. J'espère que ça joue avec les flèches. Oui, oui, ça joue avec les flèches. Oh putain. Ouh, les graphiques. voit oh, con les graphiques. Je suis à combien de kilomètres heure C'est quoi des KPH Ouah, con. Cette vitesse de ouf. J'ai l'impression qu'on est très très rapide là. J'aurais peut-être pas dû aller aussi vite. Euh, je crois bien que mon... Que je suis mort. Violente collision. Try again. Ok. Comment je fais pour faire try again Je... <rire> C'est bien. Comment je fais pour try Try again. Mais va te faire enculer le jeu. Ah C'était là Il y avait un bouton retry. Je l'ai trouvé. J'imagine que le but c'est uniquement que je. que j'aille le plus loin possible parce que du coup sinon ça n'a aucun intérêt. Bah non. non, non, non. C'est un peu nul quand même. Ouais, ouais, il me dit que mes roues ont un problème. Je crois que mes roues ont un problème, effectivement. Allez, arrête, je m'en bats les couilles. Laisse-moi recommencer la partie, s'il te plaît. Tu vas me dire que tant que le véhicule ne sera pas arrêté, il va pas... Des fois des jeux sont bien, puis des fois... Ah, <rire> j'ai plus de problème de pneu. Tout va mieux. Je peux rien faire les gens, je peux rien faire. Je suis en train de faire du toboggan. Je pense que quand il va s'arrêter il va me permettre de. Il va me permettre de, de recommencer. Mais uniquement quand il se sera arrêté. Ouais. Ouais ouais. Si vous voulez avancer dans la vidéo, vous avez le droit. Je vous en tiendrai par rigueur. Parce que là je peux rien faire en fait. <rire> si je peux me mettre en pause. Mais bon. Ah, je peux toujours tourner, hein. Et regardez, il regardez, y a moyen. Hein. Ah, putain. Je crois qu'on va, on va, aller vite fait à la fin de ce, ce jeu, je pense. Si j'arrive à revenir au menu, j'aimerais bien. que ça. Comment je ferme ce menu Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que vous vous rendez compte à quel point là ce que je suis en train de vivre est, est inutile J'ai envie de, de, de me barrer. Ah, elle va s'arrêter Elle va s'arrêter, elle va s'arrêter Non, elle s'est pas arrêtée. Je vous conseille de, de mettre en avant cette vidéo, voilà. le temps qu'on s'arrête, ça peut durer longtemps. Ah Relo de level il y, a... il y avait un menu en haut Oh putain Ouh. Je me disais bien que c'était pas normal. Bon allez, on, on essaie de se la refaire sans cracher. Et, euh, et du coup, putain, il y avait un menu en haut Mon dieu, le temps perdu J'ai pas, pas trop cassé ma voiture, c'est bon. Je sais pas ce que c'est des KPH par contre en termes de vitesse. Je connaissais les miles par heure, mais les, les, les K par heure, je sais pas ce que c'est. On va essayer de pas accidenter la voiture et de pouvoir tourner. Est-ce que, ce, est -ce que cette course mène à quelque chose Parce que pour l'instant, c'est une course avec moi-même. Hein. Je suis quand même assez rapide, je trouve. Voilà, voilà, voilà. On va faire Exit. Voilà, c'est pas mal Exit. Alors on va faire une autre race. Une vraie race en single. Game type, ok, il n'y a, a pas d'autre. Bon, bah, on va faire Explorer, tiens. On va essayer celle-là et puis sinon on va arrêter de jouer, je pense. Hein, si c'est pareil. Il y Y'a de l'envie quelque part, hein, je me dis que, que. quelque chose a été. Qu'on qu a voulu faire quelque chose. Ah, ma souris en plein milieu, ça. Casse-toi la souris. On va explorer Bah oui, est, on est en explorer. Bah moi moins là, là je suis, là, je suis tranquille, là, je peux découvrir. Alors le jeu on peut dire qu'il est joli là. Là on peut le dire. Il me sens un peu seul quand même. Ça va je suis en vie Faut que ça va. Ah non que ma voiture a un problème. Bon bah on va essayer de faire un un reload level ou restart from WP. Voilà Restart from WP c'est bien. C'est un checkpoint WP évidemment. Oh putain. Explorer, oui mais Ouh, attention. ou là on sent, on sent, on sent dans un, dans un, dans un tunnel. ou la vitesse de ouf que je suis en train ex de prendre. Oh putain Je crois que ça a explosé. Violent Collision. Euh, from WP. Je peux, je peux pas faire ça Ah ouais. J'ai oublié de faire retry. Ah ça recommence du début Attendez, ce que je vais faire, je vais faire un... Je vais tricher un peu, on va partir à l'arrière. Je suis un moi. qu'est-ce que tu crois Checkway. Oh je te fais des drifts de ouf. En fait je sais pas ils ont essayé de faire une sorte de jeu de F1 avec des. Avec des projets des. des propulseurs de fusée. Oh c'est quoi ça C'est un... quelqu'un Ah c'est quelqu'un oh Ah ouais. c'est que ça Ah c'est mon mon chauffeur, il est resté accroché au blanc. Ouais. Mais... Bah... Alors, j'aimerais bien atteindre le menu là-haut. Oh putain, il est là. Il a été attiré par moi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Bon, et ben voilà hein. Voilà sur ce jeu-là. Ça arrive qu'on qu découvre des mauvais jeux de temps en temps. Bon, on a quand même, on a quand même des, des trucs à faire au niveau de la peinture. On peut se faire une petite couleur, une petite couleur tranquille. Ah ouais, celle-là elle est pas mal, tu vois. Celle-là elle est bien. Je me dis, euh, tuning, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Euh, anti-roll. Ok, on s'en bat les couilles en fait de ça. Vas-y, montre-moi ton menu toi. Parts manuel. Ah, il y a un manuel. Voilà, mais il euh, n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Putain ta mère. m'appelle sur Skype. Donc on va s'arrêter là sur cette vidéo euh, qui est un peu nulle. je hein, suis ouais, Désolé, hein, ça arrive qu'on tombe sur des jeux nuls. Il y a des jeux bien et il y a des jeux un peu, plus, un peu moins bien. Voilà, on ne va pas trop critiquer, on va être positif, on va pas être négatif. C'est un jeu qui est un peu moins bien. Voilà. Ah je peux le mettre, ah non, j'allais dire en français, non non, en russe, en anglais, non, non, non, non, non, non, en plus même les, même les options on n'y comprend rien, c'est trop, non, ça a été fait avec les pieds quoi. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, euh, j'espère que cette, ce jeu vous a plu, moi bon, il m'a pas plu, mais on, on sait jamais, il peut vous plaire, euh, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain jeu, un prochain style, un pro, une prochaine surprise, et, euh, et puis d'ici là portez vous bien, salut